Bienvenue les amis, nous sommes à la foire de Paris et donc je, te je teste une nouvelle technique, une nouvelle technologie du bien-être et donc nous sommes avec Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour, enchanté. Alors Pierre-Yves va nous parler de ces nouvelles technologies mais vraiment de haut niveau, donc c'est coréen et donc c'est l'art de, de mêler le massage millénaire à, avec les nouvelles technologies. Donc voilà, je vous, je vous explique rapidement, nous on est déjà leader mondial sur le marché du fauteuil de massage. Oui vous êtes les numéro 1, Numéro 1. Vous, vous copiez voilà, on essaye, de, on essaye du moins de nous copier, mais c'est très compliqué de nous copier. On arrive en Europe cette année, on commence par la France euh, comme première étape. Donc on va ouvrir un magasin Boulevard Haussmann cette année. Donc nos produits, euh, on est la seule euh, entreprise mondiale à faire appel à des médecins lors de la création de nos produits. Déjà, je ne sais pas ce que je sens, mais... Euh, y a... vous, sen vous sentez vraiment le menu de massage qui est en train de travailler sur votre corps. Euh, à titre de comparaison, on va pouvoir comparer ça au kinésithérapeute. Voilà, on va vraiment aller... vraiment. Carrément. Nous, ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, on a sept médecins qui travaillent pour nous. Euh, Kinésithérapeutes, chirurgiens du dos, spécialistes d'articulation, euh, orthopédistes et réflexologues qui sont vraiment là pour créer la machine, calibrer la machine et créer les protocoles de massage qui vont être fournis aux clients. Parce que là, ça, ça, ça me fait des massages. Moi, je suis habituée au massage thaïlandais, à la réflexologie. Et là, ça m'appuie vraiment des points, on dirait des mains. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'ai déjà investi dans un un appareil comme ça mais très ancien il y a 10 ans et c'est pas du tout les mêmes effets que je ressens dans le fauteuil là. Non, nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on est une marque qui a 12 ans d'existence donc en 12 ans on a vraiment amélioré tout ce qui avait été fait par le passé dans les fauteuils de massage comme je vous disais seule entreprise à utiliser des médecins on est vraiment sur quelque chose de thérapeutique nous notre slogan en anglais c'est design your health ce qui veut dire en français en fait on veut fournir aux clients un produit qui va leur permettre d'être architecte de leur bien-être au quotidien ça, on croit que c'est que pour euh, les entreprises, l'élite ou peut-être les cabinets euh, donc c'est pas très démocratisé en France alors qu'en Corée tout le monde a, a ça presque chez eux en fait, c'est ce que j'ai compris. C'est ça, vous avez tout à fait raison, si je peux vous donner un chiffre, en Corée on est à peu près sur 10 000 fauteuils vendus par mois ce qui fait à peu près 100 000 à l'année et tout le monde en fait comme ils sont conscients du bien-être qu'on peut avoir par le massage souhaitent avoir un fauteuil Bodyfriend chez soi. Parce que c'est vraiment une utilisation quotidienne et avec une utilisation quotidienne qu'on va pouvoir se rendre compte vraiment des, du bien-être que ça peut apporter. Pourquoi eux ils savent que, eux, ils savent que le massage c'est bénéfique C'est quoi les bénéfices finalement Les bénéfices, nous nos fauteuils ils vont travailler sur cinq choses. Premièrement, bien sûr la relaxation. C'est le but aussi des fauteuils de massant On va travailler sur l'entretien des muscles, la circulation sanguine, le sommeil et la pression artérielle. La pression artérielle, ça peut paraître un peu bizarre aux gens, mais en fait, le fait de pressuriser à haute pression avec nos coussins d'air va permettre de vraiment réguler la pression artérielle. Et la... Les, les jambes lourdes Les jambes lourdes, les varices, par exemple. Sur ce modèle-ci, si vous voyez, au niveau des mollets, vous allez être pressé horizontalement et on va vous masser verticalement. Ce qui va permettre... Vous êtes en train... Vous voyez, quand je vous en parle, on, ça s'actionne. En fait, ça va permettre aux vaisseaux sanguins qui se nouent et qui finissent par exploser et créer des varices de se dénouer avant qu'ils explosent. Et en plus, avec ça, on a breveté un, un mode de chauffage spécial au niveau des mollets pour vraiment aider en fait au vaisseau sanguin à se dilater complètement pour être massé très facilement et dénoué très facilement. Oui, pas jusqu'en haut du crâne, mais on va vraiment aller jusqu'au haut de la nuque pour vous donner une idée. En fait, tout le massage, toute photo des massage va vous masser en même temps, voilà, c'est ça, de la nuque jusqu'à la voûte plantaire en passant par les épaules, les hanches et les mains avec des coussins d'air. Voilà, vous pouvez mettre les mains sur des tapis d'acupression. C'est aussi une pièce brevetée de notre fauteuil. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 15 brevets sur un seul fauteuil. On est vraiment sur de la très très haute technologie. Ça fait du massage, ça, donc massage thérapeutique. Euh, et pour les sportifs, il y, y, y a de la détente musculaire, il y a quelque chose C'est ça, on a de l'entretien musculaire pour les sportifs. En plus, notre assise, on a une option chauffante. peut monter jusqu'à 60 degrés. Et on peut régler aussi l'intensité de profondeur des massages. Là, à peu près, pour vous donner un idée, vous êtes sur 3 sur 5. Donc quand on vous mettez sur 5, on va être sur un massage vraiment très profond. Le fait de faire monter en chaleur la, la température de la 6, va aussi permettre aux muscles de se détendre pour vraiment aller travailler après des grosses séances de sport. On a même des modes complètement dédiés aux sportifs. Le mode athlète qui va vous travailler la partie supérieure du corps pour vraiment entretenir toutes les muscles supérieurs du corps. Et après, on a un mode étirement qui là va travailler sur l'étirement de tout le bas du corps. Oui, et, et euh, donc euh, l'étirement, ça se passe comment L'étirement, alors, ça va être un mode... Est est euh, je vois pas comment on peut étirer... Complètement pléry, celui je peux vous le montrer, on peut le mettre en... je veux bien. Suite. Parce que étirer les jambes et le dos, j'imagine Le dos, les lombaires, ça étire tout, tout le corps en même temps. En fait, vous allez voir, le fauteuil va s'incliner selon un angle et vous allez avoir l'unité des jambes qui va aussi s'incliner selon un autre angle en étirant au niveau... Des pieds tout en vous maintenant les jambes avec la pression des airbags. Et là, ça me tient les épaules. Ça me tient les épaules et vous allez voir après, la partie des jambes va se mettre à bouger, à descendre un peu plus par rapport à la partie. Vous voyez Là, c'est en action. Là, vous, là ça vous maintient ah, grâce à la pression de vraiment... Ah ouais, ça étire euh, comme si j'avais un, un kiné qui m'étirait voilà. ou un, un massage taille qui m'étirait. Ça étire vraiment les. Le dessus, le dessus, des, euh, couches, le dessus, dessus des, des cuisses. Vous allez vous retrouver un peu en apesanteur pour créer un arc de cercle au niveau des lombaires pour vraiment vous étirer tout le bas du dos, toutes les lombaires après des courses, ce genre de choses. Même au niveau des genoux, pour les coureurs, on sait que courir à Paris sur le béton, ce n'est pas forcément bon pour les genoux. Ça va travailler les cartilages du genou, l'étirement vraiment des cartilages après des courses très longues. C'est absolument génial mais c'est absolument, absolument incroyable l'étirement. Le reste aussi, mais l'étirement c'est bluffant. Je ne pensais pas qu'un fauteuil euh, pouvait faire ça. C'est vraiment des modes qui sont faits pour les sportifs, pour après des longs, comme je disais, des longues courses ou même le mode athlète. Si je vous le mets, vous allez vraiment sentir que ça travaille vraiment la partie haute du corps. Je vois des, des baffes sur le côté. Vous mettez de la musique, c'est quoi voilà. Alors, on va, vous avez la possibilité de synchroniser votre téléphone en Bluetooth avec nos enceintes. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle des enceintes directionnelles. Ce qui veut dire que ça va vraiment complètement vous isoler du reste de, de, de, de votre entourage, de tous les alentours. Même si on met par exemple à 3 sur 5 ici, vous allez voir, vous n'allez plus rien entendre, vous n'allez plus que la musique. Et en plus. Notre entreprise a mis au point ce qu'on appelle la relaxation mentale par le massage. Ce sont des massages qui vous sont fournis avec de la musique classique, pré-choisie par nos médecins, à l'intérieur de laquelle nous avons introduit des sons binauraux. Les sons binauraux, ce sont des sons à certaines fréquences qui vont être entendus par l'oreille interne et qui vont permettre de faire fonctionner certaines parties du cerveau. Donc on va travailler sur la concentration, la méditation, la respiration, la relaxation, on va avoir un mode aussi début de journée, fin de journée pour aider les gens soit à bien commencer la journée avec des, des, des pensées positives ou terminer leur journée pour oublier un peu tous les soucis qu'on a eu au quotidien. Voilà, J'ai l'impression que ça me passe dans le dos, c'est bien, ça détend. Hein. Ça détend, bah là on est vraiment en profondeur, comme je vous ai dit, massage shiatsu. Et puis c'est vrai qu'un massage, si on veut vraiment qu'il soit bénéfique, finalement c'est comme chez le kiné, on travaille en profondeur, quitte à parfois, comme on est sur la table du kiné, si on passe sur un nœud, c'est pas forcément très agréable sur le moment mais c'est quand on sort de la table du kinésithérapeute qu'on se dit qu'en fait il y a un réel bienfait. C'est pareil pour nos fauteuils. Si vous êtes tendu, on ne va pas le cacher, comme on est sur du massage profond, il peut y avoir une petite sensation désagréable, mais c'est vraiment une sensation qui va durer quoi, 3 secondes pour finalement un bien-être au quotidien qui dure toute la journée. Et alors, euh, c'est absolument génial. Et combien ça coûte un, un fauteuil comme ça Alors sur, sur notre gamme de prix, on va commencer autour des 4000 euros pour aller jusqu'à 8000 euros dans lequel je suis sur, Celui sur lequel vous êtes actuellement est à 6900 euros, TTC bien sûr, avec la livraison, l'installation et la démonstration comprise. D'accord, bah je ne m'attendais pas à ce que ce soit des prix aussi abordables parce que moi je sais qu'à l'époque, il y a peut-être 15 ans, j'avais acheté un fauteuil mais pas du tout, euh, il n'avait pas les pieds, enfin, il n'avait pas toutes ces fonctions-là, mais je l'avais déjà payé à un certain prix, donc euh, je pensais vraiment que ça allait être plus cher. Non, pas du tout. Nous, on est sur les prix du marché. On, a ju on fait juste en sorte en fait, d'accorder le bien-être avec le design. Parce que c'est vrai que souvent, on a cette image du fauteuil de massage un petit peu vieillotte, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Nous, on a fait notre succès sur deux choses. Premièrement, le design et ensuite, sur le bienfait thérapeutique. Comme je vous disais, on est la seule entreprise à utiliser des médecins, donc c'est vraiment ce qui met en avant nos produits par rapport aux autres. Merci beaucoup Pierre-Yves. Euh, donc là on est sur la foire de Paris donc qui se termine le 8 mai. Donc euh, les, vous pouvez venir voir à la foire de Paris ce qui se passe parce y a plein de magnifiques choses à découvrir. Et donc il y a une boutique qui s'ouvre bientôt à Paris d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. On va ouvrir euh, entre le 20 et le 27 juin une boutique au 134 boulevard Haussmann très belle boutique de plus de 600 mètres carrés qui va être dédiée au bien-être et au fauteuils de massage. Donc on invite bien sûr tout le monde à venir nous rencontrer, à venir essayer nos fauteuils. Merci beaucoup et on vous dit à tout bientôt. J'espère que vous avez aimé cette interview un petit peu insolite. Et puis à, à tout bientôt, bye bye.